Je m'appelle Helmut Kremer, j'ai 47 ans. Et bon, j'habite à Munich avec euh, Véro, ma femme Véronique et mon fils Florian. Je me suis fait bien souvent la réflexion, et eh ben il y a 50 ans. Alors, sûrement que ce mariage n'aurait pas eu lieu, ou alors avec beaucoup de difficultés. En Allemagne, je suis venue avec plein de. Alors, ce n'est pas des préjugés, mais c'était beaucoup d'idées préconçues, voilà, que j'ai perdues. Ben, L'Europe, c'est toujours euh, la diversité, donc euh, c'est de, euh, de voir la diversité, d'accepter la diversité, de comprendre la diversité. La culture, c'est aussi euh, une certaine façon de faire des choses, de, de voir les choses. Ce n'est pas seulement d'avoir de, de, des valeurs. Quand on vous dit qu'il y a eu un million de bébés Erasmus qui sont nés, ça, ça vous fait quoi comme effet Autant de bébés qui sont baignés dans plusieurs cultures, qui sauront faire la liaison finalement, qui sauront vraiment concrétiser l'Union européenne. Donc peut-être un plus grand esprit d'ouverture et de tolérance, ça certainement. J'ai de la famille en France, qui a de la culture française qui m'est passée par ma mère. Je grandis bilingue, ce qui présente un grand avantage. Ça agrandit aussi la possibilité de de s'échanger sur sa culture, de créer des nouveaux liens, comme le projet Erasmus se montre. La liberté de vivre dans la, dans la nation de son choix, dans les frontières de l'Europe, je me sens aussi avec un message de paix aujourd'hui.